Parce que Maurice, attention Momo, tu vas tomber. Salut les amis Astro, j'espère que vous allez bien. En tout cas, Maurice, lui, il va super méga bien. Euh, ouais, donc euh, bah, il a décidé de faire la chronique avec moi, mais bon, euh, je dirais même sur moi. Hein. Bon, allez, le Maurice, tu vas aller te mettre dans ton petit panier. Hein, ça y est, tu as suffisamment dit bonjour aux copains et aux copines. Hein Allez, ouais. le temps de... Hein je reviens. Hop, hop. Salut les amis Astro. Alors je suis bien heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Moon Explorer. Alors venez, on va aller se balader parce que là en ce moment, on en a vraiment vraiment besoin. Alors, dorsum, au pluriel dorsa. C'est un mot latin, ça signifie le dos. Mais c'est également utilisé pour signifier une crête et en général, toute structure géologique allongée et surélevée. Sur la Lune, vous pourrez voir et observer nombre de ces formations. Euh, certaines sont assez difficiles, c'est vrai, à apercevoir, mais d'autres sont tout bonnement magnifiques à, euh, à contempler, même avec toute, toute petite lunette. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous allez en voir des dorsales. Pour bien observer une dorsale, il vous faudra bien évidemment tirer profit bah, euh, d'une bonne lumière bien rasante, euh, aux abords du terminateur. En vous équipant également de filtres colorés, donc du jaune, du rouge, du bleu, mais je vous rappelle, tout type de filtres coloré est bon pour la Lune. Il hein. faut simplement faire des tests pour savoir lesquels sont plus adaptés à votre vue. Euh... Alors, vous pourrez accentuer les contrastes visuels et révéler les structures délicates de leur faible dénivelé, parce qu'en effet, une dorsale, n'est pas très, très, très élevé, à peine 100, 200 mètres d'altitude en moyenne, euh, et même si certaines parties peuvent grimper jusqu'à les 500 mètres de diamètre, hein, bon, un demi-kilomètre, c'est pas rien, hein, c'est vrai, mais bon, c'est pas non plus ouf, ouf, ouf, euh, d'autres formations n'excéderont malheureusement pas les 30 à 50 mètres d'altitude. Hein, donc, éclairage rasant, hein, ok Par contre, et par chance, leur largeur est beaucoup plus significative et peuvent atteindre entre 5, 10, 20, 30 km de large, créant de grands, grands sommets bien plats, bien écrasés, paf, avec des pentes euh, soit douces ou à pic. Enfin bref, il y a tout, tout type de pentes. En général, ce sont des pentes douces inclinées à 10 degrés. Hein, voilà. Donc ça nous permet d'avoir un beau bon petit dénivelé à, à regarder. Les dorsales forment souvent des arcs concentriques ou sinueux ou parallèles à, à de nombreux remparts de bassins maritimes ou de chaînes de montagnes ou de failles et de fissures. Voilà, donc si vous voyez des montagnes, des failles, des fissures ou des bords de mer, théoriquement, il y a aussi des dorsales. Alors les meilleurs coins à dorsales, je vais vous donner quelques petits tuyaux, ce sont la mer des pluies, la mer de la sérénité, la mer des crises, la mer des humeurs et la mer du nectar. Merde du nectar, c'est magnifique. À ce stade, certains d'entre vous vont me demander, eh bien, voilà, c'est quoi une dorsale Comment c'est fait Comment ça se forme Voilà, comment ça marche C'est une bonne question, et les sélénologues ont longtemps débattu sur le sujet. Alors, je ne vais pas vous refaire tous les débats passionnants qui s'en suivirent, je vais juste vous donner deux explications, les deux explications les plus probables aujourd'hui à l'aune de nos connaissances, parce qu'il y a eu plein de théories, hein. La première explication, on va mettre en œuvre, eh bien tous les mécanismes qui ont créé les fissures et les failles. En effet, on peut s'interroger sur le fait que les crêtes dorsales sont souvent bien parallèles euh, aux failles et aux rima. Voilà. Et de façon corollaire, on va supposer donc que les dorsales ont été formées grâce à des extrusions de lave et de magma le long de fissures qui ne se sont jamais ouvertes. En quelque sorte. Ce sont des fissures embryonnaires hein, euh, qui ont permis à une lave épaisse de remonter et de s'épancher à la surface pour former ces euh, belles dorsales que l'on aperçoit aujourd'hui. À ce propos, le mécanisme de formation des dômes volcaniques est à peu près similaire. Hein. Je vous invite à découvrir, pour certains ou certaines, à redécouvrir peut-être euh, l'épisode sur les collines de Marius. Hein, ouais. Collines de Marius et Rainer Gamma. La seconde théorie, maintenant, elle est beaucoup plus simple, elle est purement tectonique et mécanique. Elle fait appel à des forces de compression, en fait. Il y a plusieurs milliards d'années, à l'ère du nectarien, le magma de surface de la Lune était en cours de solidification, et euh, bien, cette croûte euh, à peine refroidie a pu être poussée, euh, comprimée, contractée par divers événements bien, consécutifs, notamment à la formation des grands bassins d'impact, hein, euh, les, les mers euh, et également les euh, montagnes. Voilà, donc ce sont des plis finalement, bon, c'est tout simple, des plis qui se seraient formés euh, et qui formeraient aujourd'hui les dorsales que l'on admire aujourd'hui. Alors, euh, si vous vous sentez l'âme euh, d'un chasseur ou d'une chasseuse de dorsale, ah bah, ok, on va aller en observer une, je vous emmène. Euh, je vous conseille de vous mettre à l'affût avec votre instrument, donc le long du terminateur, hein, bien sûr, euh, lorsque celui-ci va traverser la mer de la Sérénité. C'est là, entre le cratère Posidonius et Plinus, en attendant le cinquième et sixième jour lunaire, euh, donc la lune sera éclairée à 32%. Donc ça va encore. Euh, vous pourrez également, si vous avez loupé ce créneau, observer également euh, la lune au 20e jour de lunaison. Donc le terminateur, lui, sera aussi dans la merde de la sérénité à ce moment-là. La lune sera par contre gibbeuse, donc bien illuminée, euh, aux alentours de 72 à 75%. Donc là, l'utilisation de filtre lunaire est très recommandée. Donc filtre lunaire, filtre neutre, hein, donc, euh, euh, ou alors des filtres colorés, vous pouvez même les deux, hein, filtres colorés et filtres lunaires. Euh, on va s'approcher un petit peu, euh, on va, donc là on est sur la partie est de la mer de la Sérénité, on va commencer par Posidonius, alors Posidonius il est facilement repérable, c'est un cratère, un magnifique cratère, il hein, faut l'avouer, de 96 km de diamètre, euh, en réalité Posidonius c'est, bon, il, est, il entre dans la catégorie des plaines murées. Ce n'est pas vraiment un cratère euh, en tant que tel. Euh, c'est une plaine murée, donc un euh, fond plat, et puis une grande enceinte murée euh, qui s'élève à 2300 mètres de haut. Hein. Donc c'est quand même des, belles, des, des, des beaux remparts. Alors en son sein, dans, dans Posidonius, euh, les puissants instruments vont découvrir bien sûr un fond plat avec de nombreux, nombreux, nombreux, nombreux craterlets, euh, et également pas mal de petites formations, donc des rimas, des petites failles, des petites fissures, etc., dont la fameuse rima Posidonius hein, qui est excellente. Les petits instruments vont également se régaler avec Posidonius parce qu'ils vont pouvoir observer un étrange phénomène, donc une ligne de crête dédoublée. Euh, voilà, donc, euh, on a l'impression qu'il y a un, oui, effectivement un dédoublement euh, de la paroi interne, comme s'il y avait euh, deux parois internes euh, mais en fait euh, il s'agit euh, des sommets des remparts d'un ancien cratère à l'intérieur, hein, donc un double cratère un ancien cratère à l'intérieur qui aurait été submergé par les flots de lave donc on voit juste euh, les sommets donc on a l'impression qu'il y a euh, un dédoublement des, euh, des, euh, des crêtes de Posidonus c'est assez euh, amusant en fait hein, à observer ça euh, Alors au centre, au presque centre de Posidonius, vous allez également observer le petit cratère Posidonius A qui fait 11 km de diamètre, donc visible également avec une petite lunette, hein, comme un petit, un petit point, euh, Voilà, à partir de 100 mm, 110, 120, 130, 150 mm, là vous êtes vous êtes, vous êtes, êtes bon, vous êtes large. On va aller voir le deuxième petit cratère repère, c'est Plinus, Plinus il est beaucoup plus jeune, mais aussi beaucoup plus petit, il fait 43 km de diamètre, mais ses remparts sont aussi hauts que celui de Posidonius, Donc euh, quand l'éclairage est rasant, ça se voit bien. Hein. Plinus, on le voit très très bien. Euh, donc 2300 mètres de haut. Et également, avec une lunette de 70 à 90 mm, on va pouvoir observer également l'intérieur du cratère. Euh, avec un bon grossissement. Euh, cratère en partie effondré, euh, donc en gradin. Et on va distinguer au centre de Plinus, une toute petite montagne. Toute petite montagne bien ronde, euh, voilà un truc sympa. Alors, on va recentrer notre observation sur notre cible, hein, puisqu'on était parti chasser la dorsale. Alors, regardez-moi ça si c'est pas beau. Moi, j'en pleure à chaque fois que je regarde ça, c'est magnifique. Pfff. Mesdames, messieurs, vous contemplez les crêtes du grand serpentin lunaire. Euh, serpentin lunaire qui a été rebaptisé en trois dorsas récemment. Donc, la dorsale Nicole, la dorsale Leicester et la dorsale. Smirnov. Voilà. Alors on va commencer par la plus petite, la dorsa Nicole, donc au nord. Euh, C'est la plus petite des, de ces dorsas. Euh, C'est peut-être la moins visible, effectivement, également. Hein, ça commence bien. Elle s'étend sur 50 km de long, à peine 5 km de large. Voilà. Elle prend naissance au pied du promontoire Arquerusia et du magnifique triplé de rainures. Trois petites rainures, les rainures de Plinus. Les petites lunettes ont peut-être un peu de mal à le distinguer, c'est vrai, hein, je l'avoue. Euh, mais bon, cette petite dorsale se dirige donc, vers le sud. Donc, on continue notre balade. On rejoint rapidement les belles, belles, belles, belles, magnifiques crêtes euh, de dorsale Leicester. C'est une structure de lave euh, longue de 292 km. Donc là, vous ne pouvez pas la louper. Sur une largeur de 20 km de, ben, de, de large. Euh, sa forme, caractéristique en arc de cercle également. Euh, très marqué sur, sur la partie est, un peu moins sur la partie ouest, mais bah, vous ne pouvez pas la louper, ça fait une belle, une belle courbe. Euh, avec une lettre de 50-70 mm, vont suffire pour apercevoir cette magnifique dorsale. Voilà pour l'Eister, magnifique, magnifique, magnifique. Filant en mouvement sinueux vers Posidonius, maintenant on va arriver euh, sur la dorsa Smirnov. Alors c'est le point d'orgue, hein, je vous avoue de notre balade, hein, c'est là où je voulais vous emmener. Euh, la dorsa euh, Smirnov mesure 182 km de long. C'est un véritable enchantement pour les yeux. A chaque fois que je la vois, moi, euh, je suis épaté, époustouflé, soufflé. Voilà. Plus on l'observe, et plus on va se rendre compte de sa complexité. En fait, elle paraît être formée d'un certain nombre de méandres et de plis euh, liés conjointement. L'oculaire d'une lunette de 80 mm euh, de diamètre, les détails de ces méandres sont fort intéressantes, mais avec un instrument encore plus puissant, euh, là avec des grossissements de 100, 150, 200 fois, là on va rester euh, la bouche ouverte comme ça. Mmh. C'est super méga beau, franchement. Euh, tantôt se révéleront des crêtes au sommet arrondi, tantôt des collines filiformes et ondulantes, tantôt des plateaux aux larges bords boursouflés. Parfois, elle se fait petite ligne, granuleuse et discrète, et parfois, vous allez apercevoir des falaises à pic. Alors, laissez la lumière du soleil jouer avec les formes, la dorsa se transformera de minute en minute tel un serpent vivant. Ouais. Un habile astrodessinateur trouvera en cette dorsale un véritable challenge pour ses crayons. Je vous mets d'ailleurs deux astrodessins. Le premier, c'est celui de Julien Taverna. Donc Allez faire un petit tour sur son groupe Facebook, hein, les carnets Astro, et sur sa chaîne, également, euh, YouTube. C'est un très très beau euh, astrodessin qu'il a fait très récemment. Euh, le deuxième dessin, c'est celui de Jeff euh, de Witt, donc qu'il a réalisé en 2020. Voilà. Donc, vous pouvez constater quand même que ce sont des astrodessinateurs qui utilisent des Dobson de 300 et 250 mm. Voilà. Alors, pour la petite histoire, la première fois que la grande crête serpentine fut crayonnée, eh bien, c'était il y a près de, un peu plus de 100 ans, par le célèbre sélénographe Schrotter de Lilienthal. Alors là, je vous mets son petit dessin. Voilà. C'est un autre style, un peu plus euh, dans l'ère du temps, enfin de son temps. C'est ça qu'on faisait les, les dessins lunaires à l'époque. Ça a bien changé. Hein. Voilà les amis. Euh, donc euh, on va continuer notre balade de la dorsale Smirnov. Il y a encore des petits trucs à dire. Euh, notamment, euh, vous allez apercevoir un petit cratère bol qui s'invite en trouble-fête, au plein milieu de la euh, dorsale Smirnov. C'est un petit grain visible aux instruments à partir de 110 mm d'ouverture. Euh, ce petit cratère-lait se nomme Verry, il mesure à peine 5 km de diamètre et pourra possiblement vous apparaître comme un tout petit euh, grain de riz noir, une petite tache sombre. Euh, voilà. tac. Alors à partir de, de ce petit cratère lait verry, bah, voilà, euh, au nord de ce petit cratère, la dorsale est parfois surnommée hélix. Alors hélix, pourquoi bah, Parce que bah, une forme d'hélice tout simplement, et cette portion fait 72 km de long. Et au sud de ce petit cratère Véry, la dorsale va faire 110 km et va finir par mourir devant la grande plaine circulaire de Posidonius. Il ne vous aura pas échappé également que la dorsale jette une branche mineure vers le sud-ouest. Alors, Une branche mineure assez longue, mais avec un relief très bas. La mer de la Sérénité comporte également d'autres dorsales très intéressantes à observer et je vous laisse les découvrir seul à différentes périodes du Terminator. Donc Vous suivez le Terminateur voilà, et vous allez balayer la mer de la Sérénité et les, les, euh, les dorsales vont se révéler petit à petit. On pourra néanmoins citer la dorsa Aldrovandi qui longe elle, la côte est de la mer de la Sérénité. Très, très très intéressante à observer alors bien sûr j'attends vos dessins sur le groupe facebook euh, de, de la chaîne hein, astronomie à la lunette mais également sur le groupe facebook dessins astronomiques et scientifiques et je vous invite à vous y rendre et à vous y inscrire voilà alors les astrophotographes ne seront pas en reste il hein, n'y euh, a pas que il n'y en a pas que pour l'astrodessin on attend vos clichés, vos photos de la grande crête serpentine. Faites-nous des trucs de ouf et faites-nous profiter de, de tout ça. Voilà, les amis, l'épisode est maintenant terminé. Il va falloir se quitter. Je vous dis à bientôt et bonne lune.